Cela fait plus de dix ans maintenant que Maxence, ancien militaire, tireur d'élite et champion de Molki, a décidé de créer un groupe, resté inconnu jusqu'à présent, les D-Snakers. Nous l'avons rencontré. Et nous avons voulu en savoir plus sur leur activité. Bon, n'importe qui a voilà, toujours un petit peu des envies de, de, de faire du mal, hein, c'est tout à fait normal. Mais on n'a pas tout à fait le droit de le faire comme on veut et où on veut. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. Bah nous, on a trouvé. il ah, y a les vidéos YouTube. Et nous, ce qu'on fait, c'est de mettre euh, des pouces rouges. Ou alors des j'aime pas. Ou, euh, ou des dislikes, puisque c'est ce que ça veut dire en anglais en fait, hein. c'est dingue. Le plus rapidement possible, mais ce, euh, de manière méthodique, totalement camouflée et précis aussi. Oh, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là c'est c'est bon ça Une pratique qui demande du temps, de l'entraînement, une concentration extrême et une intelligence exceptionnelle, voire Rambo Colesque, selon les propres mots de Maxence. Ah, l'œil vif, hein. l'œil du sphinx comme on dit. Ah, du coup, oui, il faut être attentif à toutes les vidéos qui sortent euh, tous les jours. Bah, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'abonne à des chaînes hein, qu'on a pris pour cible. Et il faut, faut, faut pas oublier de, de mettre la petite cloche. Hein, parce que euh, moi, au début, euh, je le faisais pas. Eh bah, je peux vous dire que c'était pas dans les premiers à et les vidéos. Eh, hein. c'était dur. Ah, c'était dur. Je pouvais plus manger euh, pendant 4 heures au moins, un truc comme ça. Mais une fois qu'on a compris le système, ah, je peux vous dire que là, euh, ça, là ça y va. L'œil de Sphinx. Aujourd'hui, Maxence ne vit plus que pour ça. Sans emploi depuis des années et cumulant des dettes, il espère tout de même qu'un jour, ce sport pourra être reconnu dans le monde entier. Problème, c'est que l'un des principaux intérêts de cette pratique, c'est de ne pas être reconnu dans le monde entier. Ah bah c'est sûr, il faut faire ça discrètement. Imaginez maintenant que les youtubeurs... Ils savent qui sont les mecs ou les personnes qui mettent des pouces rouges en premier sur leur vidéo. Bah non, ça on peut pas se le permettre. Bah vous imaginez maintenant si, si demain mon nom apparaissait dans tous les réseaux sociaux Je ferais vraiment pas fier. Bon, j'ai déjà été viré de, de l'équipe de Molky. Bon, de l'armée aussi. Euh, parce que j'avais tendance à, à tirer sur, sur tout ce qui bouge. C'était dur. Parce que le, le Molky, vous savez, c'est carré. Même si, même si c'est plutôt cylindrique. <rire> je, je reste jovial. Je reste jovial. Pour réussir à conserver leur discrétion tout en continuant leur compétition, c'est un chemin rempli d'embûches qu'ils ont dû emprunter. Un peu comme dans Ninja Warrior, sauf sans les trucs où on tombe dans l'eau, selon les propres mots de Maxence. Maxence et moi, nous, nous nous sommes rencontrés dans un club de discussion pour les addicts au shoot them up. Une chose en amenant une autre, il a fini par me parler de, de ce nouveau concept de sport. Et euh, d'un commun accord, on a, on a décidé de mettre ça en place tous les deux. Alors au départ on organisait de grosses lannes dans le sous-sol d'un bar sans distinction politique, sans distinction de couleur sans faire polémique ou quoi que ce soit il n'y avait pas de débat tout le monde était là réuni autour de la violence et c'était beau mais malheureusement l'homme est ce qu'il est tout à fait naturellement et la compétition a fini par s'installer chacun prétendant être meilleur que l'autre chacun voulait être le meilleur disneykeur ou la meilleure disneykeuse il faut le préciser Disney? disneyke? oui? c'était vraiment compliqué à mettre en place au début comment? « Contrôler et croire sur parole des personnes comme elle. » Cette championne du monde du King, pendant 9 années consécutives, connaît parfaitement les rouages du système de classement de ce sport. Car c'est elle qui a développé l'algorithme de classement des Disneykers j'ai donc mis à profit mes compétences en développement informatique et on a immédiatement bossé sur un logiciel qui nous permettrait de, de classer et de distinguer tous les Disney Snakers à l'insu de tous bien entendu. Nous sommes partis à la base sur un algorithme qui permettait de classer euh, les meilleurs chasseurs du coin. On s'est rapidement du compte que, que ça n'existait pas puisque tout le monde s'en fout en fait. Et finalement on est parti sur un algorithme libre qui a été créé par un inconnu pour classer les meilleurs joueurs à Duck Hunt sur Nintendo. « Bon, alors bien sûr, il n'y a que moi qui le contrôle, mais voilà, il suffit de, de me croire sur parole. Je pense être une personne tout à fait respectable. »« Des tireurs d'élite capables d'abattre des vidéos en quelques secondes sans que personne ne le sache. Voilà la véritable force de ces athlètes de l'ombre. Sous les traits de toutes les personnes qui vous entourent, pourrait se dissimuler un disnaker la question que l'on peut se poser réellement, c'est s'ils font vraiment cela uniquement pour le sport ou s'ils s'intéressent au contenu des vidéos. Allez, et, on n'est pas insensible quand même. Hein. Je, je reste jovial. Je reste jovial. L'intérêt quand même, c'est d'être abonné à des chaînes qui postent beaucoup de vidéos. Mais on fait pas vraiment de distinction, hein. que ce soit de la vulgarisation, euh, de la fabrication de pierres tombales pour jardin, du gaming sur poney, ou, ou pire les faux reportages, dis snakes, dis snakes, dis Comme on dit, l'œil du sphinx attentif comme le Belvédère. Mais ça n'empêche pas de regarder la vidéo en entier et d'apprécier le contenu. On n'est pas des monstres quand même. Mais il y en a qui saoulent parfois quand même un petit peu. Regardez l'autre, connu ce qui fait de la vulgarisation. Ce qu'on là, il se commence à faire des parodies et tout, direct, ses abonnés... Ils sont pas habitués, ils mettent des dislikes tout de suite dès le début de la vidéo, en voyant le titre ou la vignette. bah, bah, bah, bah nous, forcément, ça nous fait de la concurrence. Hein. On sait plus si ses camarades sont déjà passés par là ou pas, alors parfois, bah, on abandonne. C'est des habitudes qu'on a prises avec certains vidéastes comme ça, qu'on perd. Forcément, c'est déroutant. C'est déroutant. Aujourd'hui, ce que les disney réclament, c'est un peu plus de considération, mais sans qu'on sache qui ils sont. Une réclamation impossible, mais pas trop quand même, selon les propres mots de Maxence. Ces tireurs de l'ombre resteront-ils détestés de ces personnes qui, dans les commentaires, s'amusent à les comparer à des demeurés Rien n'est moins certain, car une fois le contact échangé, on se rend rapidement compte que derrière ce système secret ah, bon, peut se cacher travail. un euh, être euh, jovial. Vu, euh, pour m'interviewer, euh, finalement, moi, ça, ça me rend encore plus jovial. Euh, et, et, oh putain Il y a une vidéo qui est sortie, je l'ai pas vue, là Il y a déjà 50 dislikes. Mais C'est quoi cette interview de merde, là c'est à côté de vous, là, c'est... court, court, court.